Bonjour à tous, et eh ben allez c'est parti, alors bienvenue à la session Jenkins 2 et pipeline as code, qu'est ce qui se passe donc dans le monde de Jenkins Alors euh, brièvement vous avez les informations pour me contacter, si vous avez la moindre critique, remarque, question, ce que vous voulez, n'hésitez pas, c'est la première fois que je fais un tool in action, donc euh, comme je parle beaucoup ça va être un peu challenge, donc euh, n'hésitez pas si vous voyez des choses bien améliorées ou à garder. Donc, je m'appelle Damien Duportal, je bosse chez CloudBees compagnie qui vend du Jenkins Enterprise, et je suis training engineer chez eux, voilà, assez pour moi, euh, à vous, euh, qui ici n'a jamais utilisé Jenkins, levez la main, on en a quelques-uns, euh, qui ici n'a pas encore utilisé, essayé Jenkins 2.0, il y en a beaucoup, très bien, alors bah bienvenue, alors, Juste un petit rappel, hein, puisque des personnes qui n'ont pas forcément utilisé Jenkins, euh, c'est quoi Jenkins Mis à part euh, des jolies goodies sympas que vous pourrez récupérer euh, dans trois quarts d'heure au fond, vous viendrez m'embêter. C'est un serveur pour automatiser des tâches, un Automation Server. Il est open source, il existe depuis 12 ans maintenant, il y a même des lignes de code qui ont 12 ans malheureusement, il est très rapide à démarrer, et il est extrêmement extensible, car basé sur majorité de plugins. Jenkins est très populaire, très très populaire, alors on sort des chiffres parce que c'est assez sympa, euh, donc je vous ai mis des sources des stats en bas hein, ça vaut ce que ça vaut, mais globalement euh, en, dans ce domaine, il n'y a pas énormément de concurrence, il y a quelques services qui sont hébergés dans des clouds mais Jenkins vous pouvez le faire marcher chez vous, ce qui lui donne un gros avantage et comme il existe depuis très longtemps, ben, il a une adoption assez forte et une certaine maturité et donc aussi du legacy. Très facile à démarrer bah, ça, c'est le dashboard Jenkins. Comment est-ce qu'on fait pour arriver là Bon bah On a le war, java-jar, le war. Le serveur d'application est embarqué. Si vous avez vos propres serveurs d'application Java, vous déployez le war dedans et c'est parti. Il est extrêmement extensible. Alors Je vous fais la slide euh, presque marketing. Jenkins a des plugins pour s'intégrer avec chacun de ses outils. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Il y a un espèce de marketplace ouvert. Tout le monde peut brancher, donc pour gérer le code, pour gérer l'assurance de code, pour gérer les workflows de création, Maven, Gradle, Makefile, pour déployer, pour faire les releases. Donc, On a énormément d'intégration. Donc c'est un super outil. D'où la question, pourquoi une version 2.0 2.0, psychologiquement, c'est quand même un gros changement. On est en 1.0 depuis 11 ans. Vous en connaissez beaucoup les applications avec une version majeure qui n'a pas bougé pendant une décennie, il n'y en a pas des masses. Pourquoi Jenkins 2.0 Eh bien, c'est facile on va essayer de simuler le build d'une application. Alors, euh, on va compiler, puis faire des tests unitaires, et puis des tests d'intégration, qui sont un peu plus longs, hein, évidemment, et puis euh, un petit déploiement, euh, avant de, de pousser euh, dans un registre d'artefacts, donc là où on va mettre notre binaire généré. Alors, en fait, c'est un pipeline qu'on fabrique. Alors, avec Jenkins 1, bah, c'est facile. On crée les jobs. Et puis on crée un autre job, Un pour le build, un pour le test, un pour le test d'intégration, un pour le staging, un pour le deploy. C'est facile, il suffit de créer à peu près un job par étape pour votre pipeline sur le master. Et puis ensuite, vous allez configurer chacun des jobs un à un en partant par celui de la fin, pour qu'il soit capable d'aller attraper le job suivant. C'est facile, non Alors euh, on va dans la config, et puis on doit cliquer, on doit choisir le job suivant. Ah, mais il faut l'avoir bien créé, il faut être sûr qu'il marche. Donc on remonte toute la chaîne de cette manière, en allant à chaque fois cliquer dans le bon projet, dans la configuration, et à chaque fois on est capable de voir sur le dashboard les suivants. C'est facile, hein Non, bah, pas vraiment. On est en 2016. Euh, Jenkins a 10 ans. Ce sont des automatismes qu'on avait quand on avait peu de projets, ou alors des projets avec peu d'étapes. Mais vous imaginez, vous imaginez bien que le coût de maintenance de ce type de configuration est juste insupportable. Surtout quand, en face, les nouveaux outils comme Travis, où vous mettez un fichier texte à un endroit et roulez manège. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait parler du legacy, euh, du, des, de la code base qui vieillit, de certaines modernisations à apporter, notamment sur l'interface. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il a fallu créer un Jenkins 2. C'est une discussion qui dure depuis plus d'un an. L'enjeu est de fournir une transition qui soit stable, c'est-à-dire que Jenkins 2 ne doit pas tout casser, exploser dans tous les sens, mais il faut quand même que ça évolue. Et donc, il va y avoir... Deux années de transition douce, donc c'est un challenge autant technique qu'humain, parce qu'il va falloir gérer une base d'utilisateurs. On ne peut pas créer un nouvel outil from scratch. Ça ne fonctionne pas comme ça. On veut garder les gens et certains des automatistes qui ont fait le succès de l'application jusqu'à maintenant. Factuellement, ça a été lancé le 26 avril, donc vous pouvez le télécharger par défaut. Dans la release, on compte le nouveau site web avec des technologies web un peu plus modernes, un peu plus lisibles, mais surtout du contenu, beaucoup plus de contenu, notamment des quick starts qui vous permettent de démarrer beaucoup plus vite plutôt que de devoir lire des pages et des pages de doc et de stack overflow. La documentation est centralisée, donc toute la communauté est capable, c'est tout basé dans le GitHub, donc n'importe qui peut proposer ses tutoriels, ses corrections, et ça va être buildé et délivré automatiquement sur le site web. Et aussi, des résolutions de cas de la vraie vie, parce qu'un tutoriel avec Jenkins Java-Jar, c'est sympa, mais dans la vraie vie, on voudrait en faire un peu plus. Les thématiques de Jenkins 2.0. Le premier point, c'est améliorer l'expérience au premier démarrage, out of the box. C'est qu'un petit morceau, mais c'est déjà un énorme morceau pour beaucoup de personnes qui montent Jenkins quelque part dans leur entreprise pour apporter la valeur du Continuous Integration. Le deuxième thème, c'est la transition douce normalement, vous pouvez prendre votre Jenkins 1. quelque chose, mettre le 2.0 à la place, et ça doit fonctionner. Modulo, quelques petites confs de plugins, bien évidemment. Et surtout, ce pourquoi je suis là aujourd'hui, tout est centré, on parle de First Class Citizen, sur le pipeline as code. On a parlé de pipeline tout à l'heure. Alors, Jenkins 2. Avant de plonger dans le pipeline, la première chose, c'est on parle d'expérience out of the box. Cela veut dire, ça démarre tout aussi facilement qu'avant, mais ça nous aide à préconfigurer configurer à ajouter les fonctions que tout le monde utilise. Bah Oui, avoir SVN par défaut, c'est sympa, mais on a une majorité d'utilisateurs qui sont maintenant avec Git. Donc il faut être un peu opinionated, ou il faut laisser le choix. Comment trouver le juste milieu Alors pour ça, c'est assez sympa, on va démarrer un Jenkins 2. Alors est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont jamais vu Docker en fonctionnement, on ne l'a jamais utilisé, pour qui c'est complètement exotique. Alors je vais essayer de traduire pour ne pas aller trop vite. Est-ce que mon terminal est visible Ok, super. Donc j'ai des images pré-téléchargées, je ne vais garder que celles qui correspondent à Jenkins, pour que vous ayez une petite idée. Donc j'utilise l'image officielle Jenkins, que vous voyez ici, qui est téléchargeable sur le Docker Hub, publiquement, gratuitement, c'est à jour, n'importe qui peut le faire de chez soi. L'internet, je ne savais pas si c'était bon, donc elle est déjà pré-téléchargée. Donc je suis la démo, je ne suis pas en production, qu'on soit bien d'accord. Et j'utilise la version 2.3, Alpine, c'est pour avoir quelque chose de plus petit. C'est juste une distribution Linux cachée dessous. Donc j'ai une commande Docker toute prête, bah oui j'ai triché, j'ai un snippet qui va démarrer une instance Jenkins, qui va nous cracher tout le log à la tête, pour qu'on voit bien le log, parce que c'est important, le log. Qui va démarrer sur le port 9000. Donc ici, je dis de brancher le port 9000 de mon Mac sur celui de Jenkins. Et ici, c'est la configuration Java qui dit, Jenkins, s'il te plaît, mets-toi sur le port 9000. Je me branche sur un réseau Docker déjà existant, c'est un petit réseau virtuel dans ma machine, je vous expliquerai à la démo suivante à quoi ça sert. Ça me permet notamment d'accéder à un dépôt git et le nom de l'image, donc en avant. Le conteneur Docker démarre, donc comme si vous démarriez un serveur avec son service tout près. On voit tout le log. Et alors, un petit truc nouveau, là, vous voyez toutes ces étoiles qui sont passées. Parce que bon, c'est des logs Java, hein, on a Spring et compagnie. Par contre, celui-là, il est assez intéressant. Jenkins nous dit qu'un utilisateur admin a été créé par défaut un password a été généré. Voici le password par défaut. Ce password est également écrit dans ce fichier. Alors en avant, on va ouvrir un navigateur. Donc on a dit le port 9000. Bienvenue dans Jenkins 2. Alors, out of the box, et eh bien ça ne va pas marcher du premier coup, mais heureusement, parce que qu'est-ce que vous mettez dans Jenkins Votre code, ce qui fait la valeur de votre business ce code il est important, parce que c'est aussi là-dedans que du code malicieux peut être inséré. Est-ce que toutes les personnes sur votre réseau ont le droit de lire ou de modifier votre code Jenkins, ce n'est pas ce qui se fait de plus strong en sécurité, mais il y a quand même quelques pratiques à respecter, par exemple avoir des utilisateurs et de l'authentification. Donc par défaut, Jenkins 2 est verrouillé avec un compte administrateur et active la sécurité, ce qui n'était pas le cas avant. Ça fait quand même 10 ans que c'était réclamé, ça paraît petit comme ça, mais ça change énormément d'approche. On ne va pas pouvoir déployer des Jenkins en mode free. En l'occurrence, il faut qu'on le débloque. Donc avec le joli mot de passe qu'on peut aller chercher dans le fichier, bon ben ça tombe bien, on a du log, donc je vais pouvoir le copier-coller et l'activer. Étape suivante. Les plugins. On a dit que c'était extensible. Sauf que la personne à ma gauche n'utilisera peut-être pas le SCM, la même SM que la personne à ma droite, qui n'utilisera pas le même système de code building, ou le même langage, ou le même framework. Donc il va falloir qu'on qu propose un set par défaut de plugins qui permettent d'achever certaines fonctions, mais il va aussi falloir pouvoir laisser le choix. Alors, euh, le Select Plugin to Install, vous avez un catalogue classé par catégorie, qui référence l'espèce de store, donc c'est un site web en mode open, et donc les plugins qui sont publiés dessus ont été validés uniquement par CloudBees et la communauté Jenkins. Donc c'est classé par catégorie, et on en a quelques-uns qui sont présélectionnés. Je ne sais pas si vous arrivez à lire dans le fond, on en a 19 sur les 56 disponibles, telles quelles. Alors je vous le donne Emile, ceux qui sont disponibles ce sont ceux pour le pipeline, et toutes les dépendances qu'il y a autour. En l'occurrence, on va le laisser installer tous nos plugins. Alors évidemment ça dépend de l'internet, mais ce n'est pas le but de la démo. L'objectif de manipuler c'était de vous montrer cette grosse nouveauté de Jenkins, qui est... Par défaut, plutôt que de démarrer en se disant c'est vachement bien, je l'ai vu à une conférence chez quelqu'un et machin, un truc, on le démarre et comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a un Jenkins vide On n'a pas de documentation, on a peut-être des quick start mais il va falloir commencer à chercher. Bref, ça demande quand même un certain investissement de temps. Est-ce que ça vaut le coup par rapport au fait d'amener une instance Jenkins en général dans un PC sous le bureau ou dans un gros cluster qui doit être industrialisé avec des bonnes pratiques? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Eh bien, c'est pas sûr. L'enjeu est d'aller vers des wizards. Donc, on fait de la transition douce, on introduit un wizard avec quelques petites nouveautés. Ce sont des choses très simples, activer la sécurité et un set de plugins. Et au fur et à mesure des versions, il y a une version de Jenkins publiée par semaine, c'est ça depuis 5 ans, Donc ça va continuer. Au fur et à mesure des versions, eh ben on va rajouter petit à petit des plugins si la communauté dit on aimerait bien voir ça par défaut, on aimerait bien voir ça. Et le catalogue va pouvoir s'étoffer. C'est bientôt terminé, il Télécharge téléchargent euh, tous les plugins, ça marche plutôt vite. Wifi il est plutôt bon pour la conf, je ne sais pas si c'est pareil pour vous euh, sur le public. En avant marche. Alors maintenant je peux continuer avec l'utilisateur admin par défaut qui a été créé, mais je peux aussi faire le, le mien. Alors euh, comme je suis un type qui pense à la sécurité, je vais l'appeler admin, puis le mot de passe ça sera admin, hein, et puis euh, le mot de passe sera admin, puis admin. Ah oui, pourquoi faire de la sécurité Et c'est parti Jenkins est prêt et on retrouve le dashboard standard que tous les utilisateurs Jenkins ont vu au moins une fois avec le bandeau et on peut commencer à créer des jobs. Dans les petites nouveautés dans la configuration Jenkins il y a un ensemble d'options de configuration qui ont été mises dans un panneau dédié pour éviter d'avoir une page immense. En l'occurrence c'est une section dédiée à l'installation des outils. Bah oui, Vous avez besoin de Maven, Gradle, Node, Packer, enfin, vous avez votre build chain et vos outils à installer sur les machines Jenkins où toutes les tâches vont s'exécuter. Vous avez la gestion de plusieurs JDK, bien oui, votre application doit peut-être être testée du JDK 6 au 9 inclus. Donc, Cette partie est extensible par des plugins, c'est-à-dire vous installez le plugin Docker, vous allez avoir une nouvelle section pour gérer les installations de Docker sur le master Jenkins ou tous les sous-éléments. C'est une section qui est dédiée globalement, cette découpage en, en sections va rejoindre une espèce d'homogénéisation des objets métiers de Jenkins. Et oui, avant, on avait par exemple des slaves, qui parfois étaient des agents. Puis on avait des jobs ou des projects. C'est la même chose, mais c'est juste de noms différents. Il y avait beaucoup d'hétérogénéité qui dépendait des contributeurs. Donc le travail de fond, que vous ne verrez que par certains petits éléments d'interface qui font un peu « oh, on a mis un petit bout d'IHM ici », le véritable travail de fond caché derrière, c'est une refonte complète de toute la, toute la DSL, toute la nomenclature, tout ce qui est le dictionnaire d'objets, de manière à ce que ce soit clair pour l'utilisateur. La gestion du cycle de vie des outils n'est pas la même que le cycle de vie des entités de configuration de Jenkins. On ne gère pas, euh, par exemple, l'adresse du serveur mail d'envoi de la même manière qu'on gère les installations de Maven. Dans la même série, donc comme avant, on peut créer des objets. De la même manière, en termes de nomenclature, pour ne pas perdre l'utilisateur, il est très important de conserver euh, quelque chose de clair pour les nouveaux jobs. Parce qu'avant, la petite liste à puce avec des kilos de texte, de personne n'arrivait à lire ça. En l'occurrence, chacun de vos objets que vous allez pouvoir créer, des jobs ou projects, mais des dossiers, des configurations vers autre chose, plein d'objets qui peuvent être étendus par les plugins également, va avoir sa petite icône, une vision beaucoup plus claire et centralisée. En l'occurrence, on peut créer un nouveau projet, hello, de type freestyle, ça veut dire exécuter des tâches et on va les configurer à la main. Et dans le même esprit de démarrer doucement une simplification sans tout casser, sans tout refondre, vous avez avant l'ancienne grande page qui fait un des kilomètres, qui est maintenant gérable par des onglets. Alors. C'est light, hein, ça fait style, on a refait de la GUI, ce n'est pas du tout de la bonne expérience utilisateur, mais c'est moins pire qu'avant, parce qu'il va falloir guider les gens vers des interfaces web beaucoup plus propres. Mais ils ont des habitudes, et il faut les changer, on est dans de l'humain. En l'occurrence, le reste n'a pas changé. On a toujours la gestion du source code, donc j'ai localement un petit dépôt qui tourne dans un dépôt git local, donc on va récupérer l'URL de ce dépôt. Et puis on va faire une petite étape Shell, qui va faire « Echo Yovoxt ». Notez que j'ai de la coloration syntaxique. Beaucoup des champs de configuration de Jenkins sont juste affreux, juste affreux avec des tonnes de texte. Donc pareil, dans les petites améliorations bienvenues, même si elles sont légères, tout ce qui est coloration et aide à la saisie de l'utilisateur, en particulier quand il y a du code. Donc on va pouvoir imaginer des snippets et des modules de ce type-là. Donc en avant... On a créé notre job. On va pouvoir l'exécuter manuellement. Que nous dit la console On télécharge le code Git. Et puis on affiche Hello vox Bon, voilà, rien de foufou. On a démarré Jenkins 2 en quelques minutes. Et on a créé un job. Revenons à nos moutons. Pipeline as a code. Qu'est-ce que le pipeline as a code le pipeline est un nouveau type de job dans Jenkins. Avant, on avait du freestyle, on fait un petit peu ce qu'on veut, on ajoute des étapes, c'est juste un ensemble de tâches à exécuter. On avait les Maven dédiés au build maven. Bah, c'est ballot, c'est peut-être pas tout le monde qui fait du maven, encore moins du Java. Et ce nouveau type de pipeline va vous permettre de définir un ensemble d'étapes de manière programmatique, en manipulant une DSL. Donc on va pouvoir programmer cette configuration plutôt que de manuellement allez la gérer dans cette page web que je viens de vous montrer, qui est quand même un sacré single point of failure. Imaginez si vous devez gérer 200 projets, 400 personnes sur du Jenkins, et qu'il faut faire tout ça à la main. Il y a des solutions, on peut coder des scripts, on peut automatiser, mais bon, le, le problème de fond est toujours présent, on ne fait que mettre du sparadrap. Le pipeline est ici pour changer cette approche. Donc il y a un ensemble de librairies déjà built-in, avec les plugins de pipeline qui introduisent ce type de job, et tous les plugins qui sont développer avec des objets manipulables, et ben ces plugins-là vont pouvoir étendre cette DSL de manière dynamique. Vous installez Docker, vous pouvez manipuler Docker au sein de Jenkins. Jenkins va avoir connaissance de ces objets dans sa DSL. Dans les petits avantages également, les pipelines, ce sont des tâches à long terme. Donc si votre Jenkins tombe, redémarre, ce que vous voulez, euh, il n'y a pas de achat, vous allez pouvoir recommencer à re relancer automatiquement les tâches qui étaient en cours. Et bien évidemment, si vous payez la version Enterprise, vous avez même des checkpoints qui vont friser l'état des jobs pour les sauvegarder. Business is business. La véritable valeur ajoutée, c'est le multi-branch. Vu qu'on va pouvoir programmer notre configuration, on va le mettre dans des fichiers de code. Donc ce code, on va le mettre dans les dépôts de gestion de sources, sur lesquels on va pouvoir travailler en concurrence, le versionner, gérer les conflits, comme un autre bout de code. Et donc on va pouvoir également tester... Brancher, utiliser tout ce qu'on fait d'habitude avec notre code. Et Jenkins, out of the box, va être capable de gérer chacune des branches de vos dépôts pour avoir un pipeline donné. Ce qui fait que vous voulez rajouter une nouvelle étape, je vais rajouter des tests Selenium sur mon application. Vous n'avez qu'à rajouter cette étape, la proposer à la revue, une fois que vous l'avez testée dans votre Jenkins local. Et dès que c'est mergé sur la branche principale, les pipelines vont tous fonctionner en parallèle. Mais vous pouvez aussi le pousser le tester de manière isolée pour maintenir plusieurs versions. Tout dépend de votre stratégie de gestion du SCM mais on est dans le même cycle de vie du code. Donc en avant, je vais vous faire une petite démo. Alors le code de cette démo est disponible sur GitHub si vous voulez jouer chez vous. Vous avez besoin de Docker, ça démarre automatiquement un cluster. Alors qu'est-ce qu'on a eh bien, On a le dépôt de code, avec le, le, le dépôt guide qui est déjà préchargé, que l'on va utiliser. On a également un système offline euh, Artefactory qui va stocker les dépendances localement, comme ça vous n'avez pas besoin d'utiliser l'internet, c'est la preuve. La première fois ci, et après c'est bon. Donc, on va dans notre Jenkins. Donc, je vais prendre celui qui est préchargé et connecté. Il est préconfiguré, je triche. Donc, le pipeline. Commençons par Hello, avec de nouveau un job de type pipeline. Alors, comment est-ce que ça fonctionne Vous notez que vous n'avez pas autant d'options qu'avant, vous avez juste un joli champ de texte. Donc vous pouvez configurer les build triggers comme avant, et quelques options de métadonnées, et vous allez surtout pouvoir définir soit dans le joli éditeur ici, soit depuis un fichier depuis votre SCM que vous allez configurer, et vous allez définir donc toute la configuration à partir de ça. Alors je vous montre un petit exemple avant de jouer mon gros projet en tâche de fond. Alors, euh, c'est écrit en Groovy, le langage Groovy qui s'exécute dans la JVM, qui est exécuté dans une sandbox pour protéger les appels, et ce langage Groovy, bah, il faut peut-être le connaître, c'est pas si facile. Moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps et je suis encore en train de galérer. Caslan tienne, vous avez une jolie page qui va vous permettre de pré-générer des snippets et d'accéder à la documentation. Par exemple, vous avez besoin pour commencer de récupérer Git d'un dépôt Git. Alors, quelle est l'adresse du dépôt Git Il y a des paramètres tout près, donc je la recopie. Je la colle sur la branche master, il n'y a pas d'authentification. Generate, et je récupère l'instruction Groovy avec les bons paramètres, que juste à copier-coller. Alors, c'est bien pour découvrir, bien évidemment, normalement on devrait faire ça dans un éditeur de code, dans le SCM, c'est ce qu'on va voir juste après. Et puis après je vais faire un echo hello world, donc je vais exécuter une commande de type shell, que cela ne tienne. Generate Groovy, bien évidemment, ça reste des instructions assez simples pour le, les besoins de la présentation, que ce soit compréhensible. En avant-marche. Alors, petite parenthèse, votre master Jenkins, il ne doit jamais rien builder. Il doit déléguer ce travail à des agents, pour beaucoup de raisons de sécurité sur lesquelles je ne vais pas rentrer. Donc mon projet Jenkins, vous voyez qu'il a un build agent et un docker agent. En l'occurrence, je vais lui demander d'allouer ces nœuds. J'utilise l'instruction node. Et je vais lui demander de ne builder que sur un nœud qui, par exemple, utilise Docker. C'est un label, c'est arbitraire. Je vais donc builder. C'est un job qui va afficher Echo Hello World. Success. Jusque-là, pas de problème. Une dernière petite itération pour la route. Cette étape, la première étape, on va l'appeler « Checkout code ». La seconde étape, c'est « Exécute ». Alors « Stage » est un mot-clé spécial. On va poser un label et il va concerner une nouvelle étape de votre pipeline. Comment est-ce que ça fonctionne Lorsque vous buildez le job, chacune de votre étape va s'afficher visuellement et vous allez pouvoir en consulter les logs indépendamment. Par exemple, la partie « Checkout ». La partie exécute. Donc maintenant, la version real life. Je vais créer un nouvel item. Et donc, je vais demander à Jenkins de surveiller mon dépôt Git automatiquement. Donc, je choisis juste l'adresse du dépôt Git que je vais recopier-coller encore une fois. Il va scanner mon dépôt va détecter une branche master et va automatiquement bootstrapper un build complet. Donc dans cet élément-là, pendant qu'il lance le build, j'ai une application Java avec un petit front-end d'Angular et puis qui se build en Docker. Test unitaire dans Maven, test d'intégration, donc c'est DropWizard Wizard, il a son propre système. Et après, un Docker container que je vais vouloir valider visuellement et le montrer à mon boss avant de le déployer sur le repository d'entreprise. Je vais donc devoir avoir une validation manuelle avant d'être sûr qu'on le pousse et qu'on ne va pas embêter les autres. Alors le code, je vais... on ne va pas rester là-dessus, on est short en temps. Euh, vous voyez que c'est le même genre de choses. On retrouve le stage build, on retrouve des appels à Maven Clean Compile, donc toutes les étapes du cycle de vie de mon logiciel. Et la partie Maven se fait sur une machine qui n'a que Maven. J'utilise du stashing qui va me permettre de ne garder en mémoire dans le cluster Jenkins que les éléments dont j'ai besoin, le Dockerfile, le binaire jar et un fichier de configuration. Et ensuite, Docker va builder l'image en utilisant la DSL. J'ai un plugin Docker, je peux manipuler Docker directement sans connaître les options de la ligne de commande. Et Jenkins en aura conscience. Et donc derrière, je vais pouvoir utiliser... Un système de validation et quand je vais pousser sur le registry, il y a une authentification sur mon registry Docker qui est un repository dans lequel je pousse l'image générée. Et L'authentification est gérée par l'administrateur Jenkins, moi en tant que développeur je n'ai pas à m'en préoccuper, je suis branché sur le LDAP d'entreprise, il n'y a pas de problème. Donc après le code, libre à vous de le regarder. En l'occurrence le checkout s'est bien passé, le build s'est bien passé, j'ai téléchargé la terre entière trois fois. Mes tests unitaires sont exécutés vite, ce sont des tests unitaires. Mes tests d'intégration ont mis quasiment une minute, il y avait plein de choses à faire, démarrer un serveur. Mon image Docker a bien été buildée. Jenkins a recordé également la trace, l'empreinte unique des Layers. Et donc, je dois valider visuellement l'application. Donc j'ai un joli petit message qui me dit, est-ce que c'est tout bon ça a l'air plutôt pas mal l'application. Si je la recharge, ça augmente. Ça veut dire qu'à chaque fois, je rajoute une nouvelle entrée dans la base de données, dans l'image Docker. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour la déployer, cette image Ça devrait être bon. Eh bien, en avant. Donc, le job va reprendre. Il est à noter que, dans le bout de code, la partie d'attente manuelle n'a pas réservé de ressources sur les exécuteurs. Il y a beaucoup de petites choses subtiles comme ça dans la documentation. Là, en l'occurrence, je n'ai pas exécuté dans une directive node. Pourquoi Pour ne pas consommer de ressources inutilement et pour laisser la place à mes collègues. On a beaucoup de petits éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte au fur et à mesure. Et voilà notre joli pipeline. La suite, parce que Jenkins 2, ce n'est qu'une étape et il y en a beaucoup d'autres. La première, c'est Blue Ocean. Refonte complète de l'interface, ce sera un plugin à installer dans Jenkins qui va juste changer l'interface. Tout réécrit en React JS avec un nouveau langage, un système de couleurs. Tout a été refondu pour avoir une véritable UX et pas juste du graphique visuel. Le Continuous Delivery est la, nex la cible Next. L'expérience utilisateur, avoir plus de choses, le visualiser en fonction de votre profil, développeur, manager. Et dans les grosses étapes d'ici la fin de l'année, la scalabilité réelle de Jenkins. Qui pour le moment est une application complètement stateful, et il y a beaucoup de travail à faire, notamment s'abstraire du file system qui n'est pas scalable. Donc quelques petits exemples de Blue Ocean, le projet est public, ce que vous voyez est accessible. Donc vous pouvez le tester dès maintenant, c'est encore en phase pré-alpha. Donc pour commencer avec Jenkins, si vous en avez déjà un, vous avez les liens dans la présentation, le code est disponible, vous avez de la doc, et je vous enjoins à participer dans la communauté, s'il y a des choses qui ne vous vont pas, remontez-les, on a besoin de monde. Et toute contribution est bonne à prendre, pas forcément en code. Je vous remercie. C'est tout pour moi.